Salut à tous et à toutes, je suis tellement content de vous euh, faire encore ce tuto. Euh, je pense que vous allez bien. Euh, moi, si je vais bien, je me suis bien réveillé avec force. Et aujourd'hui, je vais vous proposer ce tutoriel qui est c'est un tutoriel, comment enregistrer un document web avec un mot de passe. Donc, c'est pour l'histoire de protéger vos données. Vous pouvez travailler et, si vous voulez mettre le, votre ordinateur à à la portée de tous, ça ne sera pas grave parce que euh, vous, vous allez protéger vos données, surtout vos documents très importants de WED avec le mot de passe. Bon, en fait, je vais vous montrer le processus, comment mettre un mot de passe sur le document, euh, sur, le, sur le, un document WED. Alors, je veux commencer par l'exemple d'un petit document que j'ai WED là-bas. Bon, c'est un exemple. Bon, moi, j'ai déjà des choses que j'ai écrit ici. Donc, vous voyez, ça, c'est mon document. C'est mon document que je fais. Alors, je vais l'enregistrer avec un mot de passe. Euh, nous allons, dans, si vous voyez bien, dans fichier, enregistrer sous, et vous parcourez parcourir pour chercher là où vous allez et enregistrer votre document. Bon, moi, ça je veux la mettre, je veux mettre ce document sur le desktop. Ce n'est pas grave, c'est là où je vais faire passer un exemple. Et entrer dans outils, juste à côté d'enregistrement, il y a outils. Et il y a la option générale. Donc vous cliquez sur option générale. Il y a mot de passe pour la lecture. Donc là, si vous mettez le mot de passe pour la lecture, avant que quelqu'un accès à votre dossier il doit mettre le mot de passe pour que web puisse s'ouvrir nous allons voir après le résultat il y a aussi euh, mot de passe pour la modification le mot de passe là si vous mettez mot de passe pour la modification ça veut dire que vous, personne ne peut modifier vos données dans web sans donc, vous avoir mis le mot de passe sans savoir se connecter sur vos données euh, sur euh, votre document avec le mot de passe alors je vais vous commencer avec l'idée et puis je vais vous expliquer. Et, euh, je vais vous montrer en pratique le rôle de chaque mot de passe. Alors, je commence avec le mot de passe lecture. Là, je mets le mot de passe au hasard. Pour la lecture, et pour la modification. Ça peut être différent. Vous pouvez mettre un mot de passe pour la lecture qui sera différent des mot de passe de la modification. Ce n'est pas grave. Alors, vous cliquez sur OK. Il a retaper le mot de passe. Donc là, vous allez d'abord retaper le mot de passe pour la lecture. Vous cliquez sur OK. Et vous allez maintenant passer le mot de passe pour la modification. Et vous enregistrez. Bon, après avoir enregistré, Bon moi je veux fermer je veux les documents c'est ça gestion budgétaire ça se trouve ici sur l'écran je vais l'ouvrir et vous voyez que déjà ça me demande le mot de passe là je commence avec le mot de passe d'abord euh, de l'ouverture de, de mon fichier donc je vais avec de la lecture voyons là de la lecture la lecture j'ai mal tapé le mot de passe et je vais devoir encore voilà et là je vais maintenant taper le mot de passe pour la mode l'option de modification voilà vous voyez là je viens d'accéder maintenant à mon document. Donc, si vous voyez là, je peux modifier comme je veux. Je vais enregistrer sans problème. Donc, tu peux travailler comme tu veux. Tu peux enregistrer. Donc, là, c'est bon parce que tu as déjà mis le, le, le mot de passe. Maintenant, vous allez voir la différence de ce deux mots de passe que nous avons euh, je fais le même processus option générale voilà vous voyez déjà les mots de passe et là je j'enlève d'abord le mot de passe de la lecture je reste avec le mot de passe de la modification et j'enregistre j'enregistre je ferme les documents et je rouvre les documents et voyez, il m'amène donc ce petit cas ici. Donc, taper le mot de passe pour être autorisé à modifier les documents ou ouvrez-les en lecture seul. Donc, là, si je tape le mot de passe, je veux avoir accès à la modification des documents. Mais si je n'ai pas, donc je ne veux pas taper le mot de passe ou bien je, je ne veux pas, je ne veux rien modifier sur mon document, je veux ouvrir mot mode lecture simple donc je clique sur lecture seule et mon document s'ouvre ainsi donc là je, je peux seulement lire euh, lire euh, seulement mais je peux pas modifier je peux pas je peux pas je ne peux rien modifier sur le document vraiment rien alors après bon vous pouvez encore fermer, essayer de vous reconnecter. Bon, vous appelez -moi le mot de passe. Bon, vous voyez que le document vient de s'ouvrir en mode lecture et modification. Donc là, tu peux lire, tu peux modifier. Donc, tu vois, euh, tu peux modifier, euh, tu peux lire. Alors, là, je veux vous montrer l'autre l'importance de l'autre mot de passe. Euh, nous allons, faisons le, le même processus, euh, option générale. Donc là, nous allons mettre le mot de passe dans la lecture. Nous allons laisser la modification. C'est le mot de passe de la, que je viens de mettre pour la lecture. Dans le document. Et je rouvre. Et vous voyez, pour la lecture c'est un peu plus compliqué parce que euh, bon, avant de lire, vous devez mettre le mot de passe. Vous devez mettre obligatoirement mettre le mot de passe pour accéder aux données, aux documents. Je mets. Et je viens d'accéder à mon document. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour ceux qui ont suivi ce tutoriel. Et je vous demande, euh, dans le fond, vraiment, des, laisser un petit commentaire si vous avez des problèmes dans web, ou bien un commentaire pour le remerciement de ce tuto. Cliquez sur subscribe là, s'inscrivez ou abonnez-vous. Et aussi, je vous demanderai des... Et aussi, euh, et aussi je vous demanderai... De, de laisser un petit commentaire un petit j'aime et s'inscrire sur la chaîne pour m'aider à, à aller de l'avant et aussi je vous ai promis que nous allons commencer la formation complète sur web donc ce tutoriel peut encore je, peux, je vais encore refaire un autre tutoriel de, de cette façon et je pense que ça ça va toujours vous servir